Bonjour, alors ceci est une vidéo comme annoncée la semaine dernière euh, de témoignage. Je vais vous témoigner comment euh, je me suis connectée à ma propre source, euh, comment je, je la fais vivre en moi et euh, euh, comment euh, elle, euh, elle m'a surprise, euh, j'ai cru que je la touchais du doigt et puis finalement c'était pas ça, et comment elle peut bouger, évoluer, euh, voilà, où j'en suis là sur mon chemin sur euh, la connexion à ma source. Alors d'abord, euh, je vais peut-être préciser comment je, je, je conçois ce que c'est euh, ma source, donc euh, je dirais que maintenant je, je dirais que je suis, comme euh, ma, ma source c'est ma contribution professionnelle, c'est ma place, ma, ma comment euh, Margot Evenin, elle parle de jouer sa propre note, euh, ben c'est ça, c'est comment je joue ma propre note sur cette planète, euh, qu'est-ce que j'ai à offrir, qui est en lien avec ce qui est vraiment profondément euh, ancré en moi, sans que je n'en ai, ai conscience avant, et qui euh, me donne la force de ne pas dévier, euh, c'est-à-dire que, que je pourrais certainement euh, euh, me retrouver sur un autre chemin plus facile, plus... Euh, et en même temps, ce qui est complètement juste pour moi, c'est euh, d'être dans cette pleine contribution. Et pour l'instant, comment je le nomme, c'est que je, ma, ma source, c'est d'accompagner euh, les collectifs en invitant l'énergétique au service des raisons d'être. Euh, ça n'a jamais, ça jamais, enfin c'est depuis peu que c'est si clair pour moi que ça. Elle peut évoluer, elle peut, euh, elle peut changer, pour l'instant c'est ça. Alors, euh, comment c'est venu euh, Alors, j'étais formatrice dans une ONG qui faisait de l'éducation et la citoyenneté mondiale. Ça faisait 16 ans que j'étais dans ce travail-là, c'était mon premier CDI. Donc, euh, et ça a toujours été très important pour moi de faire quelque chose qui touche à un travail qui soit à la fois épanouissant et avec du sens. Euh, donc c'est comme ça que je suis arrivée dans cette ONG. Et les dernières années, il y a eu quelque chose d'un peu moins goûtu. Euh, liées à la manière dont les décisions étaient prises, liées à la, à la gouvernance et à, à l'exploration de, de nos différentes propositions, de nos différentes sources intérieures de euh, voilà, moi j'étais euh, très curieuse de, de plein de formations. Que, que je vivais en tant que participante et j'avais envie d'un terrain de jeu, d'exploration à l'intérieur de mon boulot et j'avais envie de le faire collectivement et donc il y avait certaines personnes avec qui c'était très facile mais j'aurais rêvé que euh, tout le collectif euh, ait, ait, joue à... donc là à, à l'époque c'était l'entraînement mental qui était une, euh, une méthode euh, d'éducation populaire qui m'avait vraiment fort marquée et une deuxième, c'était la systématisation qui était une méthode euh, d'Amérique un, latine euh, qui permettait de pouvoir revenir sur euh, euh, plein d'apprentissages qu'on avait vécu. Mais on, on est à la fin du chemin et on remonte sur tout le chemin pour voir euh, comment ces apprentissages aient, étaient apparus sur le, sans que ce ne soit prévu sur la carte. Bref, donc il commençait à y avoir de la frustration et pour, pour me projeter dans éventuellement un autre travail, ce qui me semblait assez inimaginable, parce que ça faisait 16 ans que j'étais dans le même truc et que, que je me réalisais beaucoup, je n'arrivais pas à imaginer ce que pouvait être ma, ma contribution, ma, ma, ma joie en dehors de cette ONG-là. Et donc, bah, pour m'aider à, à ouvrir des portes, à imaginer, j'ai fait le, le défi des 100 jours de l'île Oumassé sur mission de vie. Et donc, pendant trois mois, il y avait plein de défis qui étaient proposés autour de mission de vie. Et je n'avais pas, après ces trois mois, une grande clarté, mais par contre, j'avais fait une bonne récolte. Il y avait eu sur mon chemin... Euh, quelqu'un qui m'avait dit euh, moi j'ai plus envie d'être dans la sensibilisation euh, j'ai envie d'être dans l'acceptation et dans la courbe du deuil sur l'effondrement j'ai vraiment envie de, de pouvoir euh, accompagner des, des collectifs qui habitent, enfin non c'était pas dit comme ça mais qui habitent la planète autrement bon c'était pas dit comme ça mais c'était euh, j'ai envie d'accompagner des initiatives de transition qui sont déjà dans euh, l'acceptation que c'est euh, euh, le gros bordel climatique. Ça, ça a été un truc ouf, que j'ai... Ça, ça a vraiment résonné très très fort pour moi. Et puis une autre personne à qui je disais wow, « Waouh, mais c'est génial dans ta coordination, tu mets beaucoup de gouvernance, beaucoup de participation, beaucoup de confiance, d'amour de, dans ton métier. » Ça m'inspire à fond et elle a dit... Euh, oui, mais pour moi, ça, c'est un premier pas. Euh, moi, ce que je voudrais, c'est vraiment euh, mettre de l'invisible dans, dans notre collectif et que l'invisible s'invite euh, dans, dans, dans notre travail. Mmh. Euh, voilà, là, ça je, je, ça m'a parlé beaucoup. Je ne voyais pas du tout euh, comment ou quoi, mais euh, ça me semblait être un, un énorme... Pas, mais qui me, qui me faisait vibrer que, que je trouvais vraiment chouette donc voilà c'est ça les deux les deux gros trucs qui sont invités pour moi dans euh, mission de vie euh, de, de l'île oumacé pendant ces trois mois et demi et puis il y a eu une troisième chose qui est venue aussi c'est euh, lors d'une constellation où j'avais proposé à à, ma, à la personne qui, que je suivais en tant que thérapeute, enfin qui était ma thérapeute euh, en constellation familiale, je lui avais demandé de venir à l'intérieur de mon boulot pour euh, faire euh, un week-end sur euh, comment les constellations peuvent aider à renforcer nos compétences d'animateur-animatrice. Et là, euh, on, on a été en binôme avec une personne qui représentait notre euh, meilleure compétence d'animatrice. Et là, euh, mon binôme euh, m'a dit, euh, je suis la maïotique. Alors, ce n'est pas un mot courant dans, dans mon quotidien. Et donc, elle m'a dit, je suis euh, révélatrice. Euh, je crois même qu'elle qu avait dit accoucheuse de l'âme. Elle avait dit révélatrice, accoucheuse de l'âme, je ne sais plus exactement. Bon, voilà, c'est arrivé sur le chemin, j'ai pas compris. Euh, j'ai pas compris, mais en tout cas je l'ai mis dans ma valise. Et puis euh, il y a eu une.. Euh, donc là on était en 2018 quand j'ai vécu tout ça. Et puis on arrive en 2019, et puis on arrive fin 2019. Et là il y a eu une grosse synchronicité. Je me suis inscrite à juste trois modules d'une formation en constellation familiale, euh, tout en sachant que je n'avais pas du tout envie d'être thérapeute, donc que je n'avais pas du tout envie d'être constellatrice familiale. Euh, mais je me suis quand même inscrite à trois modules, et c'était un module sur l'attitude de, la, de constellatrice. Puis un deuxième module, c'était la connexion à Gaïa. Et puis un troisième module, c'était un module de co-construction où on pouvait euh, inventer euh, constellation et yoga, constellation et euh, tout ce qu'on voulait. Quoi. Et donc je m'inscris en, en septembre. Et il euh, y a un gros clash à mon, à mon boulot, fin septembre. Euh, octobre arrive euh, c'est mon tout premier module qui commence et en fait octobre euh, ça a été aussi le moment où j'ai été euh, j'ai obtenu un licenciement dans, dans l'ONG dans laquelle j'étais euh, donc j'avais droit au chômage euh, j'avais droit à un préavis à ne pas prester euh, voilà il était il était vraiment temps que je quitte euh, cette structure là ça s'est fait de manière euh, brutal, euh, euh, inattendu, euh, et en même temps, il y avait que comme ça, enfin en tout cas voilà, c'est ce que j'avais à vivre, il n'y avait que comme ça que je pouvais quitter cette ONG et avoir du temps pour euh, me réinventer. Et euh, donc au moment où je me suis inscrite, bah, j'avais pas plein de temps, et puis le premier module est arrivé, et tout d'un coup, bah, j'avais plein de temps. Mais j'étais toujours en grande résistance par rapport à l'outil des constellations familiales parce que je ne voulais pas être thérapeute et que ça ne me parlait pas de, de faire euh, deux ans de formation. Bon, à la fin du module 1, j'ai complètement accroché. Le groupe était génial. Euh, bon, la formatrice, je la connaissais, c'était mon ancienne thérapeute. Euh, et donc, je me suis prise au jeu. Euh, j'avais de l'argent, j'avais du temps, et donc j'ai suivi toute la formation. En me disant que je ne voulais pas être certifiée, que je m'en foutais de, du certificat, euh, que, que ça ne me parlait pas, que moi j'avais été voir plein de gens sans connaître leur, euh, leur, euh, leur, leur, leur euh, certificat, leur euh, diplôme. Euh, même parfois je connaissais même pas leur fonction. Euh, et juste on m'avait dit, euh, cette personne-là elle est géniale, ce qu'elle fait vivre est super. Et... Euh, et je ne savais pas quel était euh, le nom de l'outil, donc je, voilà, je ne voulais pas être euh, euh, certifiée. Bon, finalement, évidemment, je, je suis devenue, <rire> je suis devenue donc constellatrice familiale certifiée, mais par contre, euh, c'était pas à cet endroit-là que je voulais euh, vibrer ma note, ce n'était pas dans la thérapie. Et donc très très vite, pendant ma formation, de manière très claire, là, euh, j'ai je, je, utilisé les constellations au service des collectifs, euh, de manière gratuite au début, évidemment. Et puis, euh, et puis, je me suis mise devant, pour rester avec le fil rouge de me connecter à ma source, je suis mise dans la cuisine, euh, devant une grande feuille de flip flipchart, euh, avec écrit au milieu le job de mes rêves, ou mission de vie professionnelle, je sais plus comment je l'ai écrit, je crois que j'avais écrit le job de mes rêves. Et là, euh, il n'y avait personne à la maison, j'étais toute seule, pendant toute une journée, et est apparue, euh, est apparue une réponse, et c'est là que je sais que ça vient de la source, c'est que c'est une réponse complètement inattendue, qui n'a pas été construite, euh, évidemment il y avait beaucoup d'inconscients qui avaient été stimulés pendant, pendant cette année euh, et là donc du coup est apparue l'idée de créer un collectif pluridisciplinaire avec une personne qui est gardienne de l'invisible, une personne qui est gardienne de l'intersectionnalité, les dominations systémiques une autre personne qui est gardienne de, du lien à la terre, une autre personne qui est gardienne euh, de l'intelligence collective, mais celle qui n'est pas bisounours, qui croit que tout peut être réglé avec une bougie et une gestion par consentement, celle qui, qui, qui sait qu'on a besoin d'un cadre, enfin voilà, et euh, une personne qui est gardienne de la créativité, de l'enfant intérieur, de travailler avec des avec des, des crayons de couleur, de l'argile, tout ça. Et j'ai été, trouv... j'avais identifié toutes les personnes avec qui j'avais vraiment envie de bosser. J'ai été les trouver, je leur ai parlé de mon projet. Et là, il euh, y a eu plein, plein de ressources qui sont venues et puis des réactions. Trois réactions principales. La première, c'est euh, comment tu vas faire pour gagner de l'argent avec ça. La deuxième, c'est euh, ouais, c'est super, ça donne vraiment envie. Et la troisième, c'est « j'ai pas le temps ». Donc, en tout cas, si tu pensais que c'était moi, en fait, ce sera pas moi. Et puis, euh, on arrive en janvier 2020. Et là, euh, j'en je, parle à deux autres personnes qui accrochent à fond. Et euh, je, je propose une première euh, réunion avec euh, toutes les personnes à qui j'en avais parlé. Et viens qui veut. Et donc, euh, là, c'était... Euh, la toute première réunion de Epaou le 20 janvier 2020, avec Valentine et Thibault, qui étaient les deux seules personnes qui ont eu la, la folie, l'intuition, l'envie, l'élan de venir à cette première réunion. Et là, on est en janvier 2020, le Covid arrive de... Je ne me trompe pas, parce que pourquoi on parle de Covid-19 Non, c'est bien en 2020, deux mois après, en mars, et on poursuit toutes nos réunions hebdomadaires chaque lundi, toute la journée. Euh, et là, euh, je, je m'active pour euh, que ce collectif prenne vie. Et je dis, ça y est, c'est ça, c'est ça ma note. C'est de, de co-créer un collectif qui accompagne de manière pluridisciplinaire, c'est évident. Et puis, on se prend le pied dans le tapis il commence à y avoir des tensions sur le fait que je trouve que eux, ils ne bougent pas assez, ou sur le fait que euh, financièrement, euh, j'arrive au moment où bientôt le chômage va arriver, et je, je rêve de pouvoir être autonome financièrement, de, et donc de créer une ASBL. Et donc on, on constelle les personnes qui seraient nécessaires, enfin qui n'ont pas les énergies, qui seraient chouettes pour euh, un conseil d'administration qu'on appellera le conseil de l'arc-en-ciel et on constate les personnes euh, qui, qui correspondraient bien à ces énergies-là, on les, on, les, on, les, on les contacte. Euh, sur les cinq personnes, il y en a quatre qui disent OK. On a nos statuts qui sont écrits, on a les démarches auprès de Triodos qui sont lancées et puis euh, Bardaf. Euh, il y a une tension pour voir qui sont les personnes qui seront représentantes légales. J'espère que vous n'entendez qu pas trop le, le vent dans le micro. Je vais peut-être changer d'endroit, je change d'endroit, tout de suite. Euh, et donc, là on se prend le pied dans le tapis, des tensions, les, les représentants légaux, euh, y a, on en trouve une, mais il en faut deux, et, et dans l'équipe ça frichetouille un peu. Et puis là on arrive en novembre 2020 et j'annonce au collectif que je voudrais bien qu'on fasse une pause de, de 15 jours là parce que tout d'un coup j'ai l'impression que, que ce que j'avais imaginé comme euh, clarté de, de ma source, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose où je sens que ça vient plus d'une peur qui est euh, une peur financière liée à à une autonomie, et que je mets euh, sur le collectif une pression qui n'a pas lieu d'être. Et euh, Pendant ces 15 jours, on est à La Toussaint de 2020, je fais une demande claire à l'univers en disant, là je voudrais avoir de, des réponses, quoi, de la clarté sur euh, quelle est ma, ma mission de vie professionnelle, parce que, je pensais que c'était euh, co-créer un collectif et puis là je vois que ça, ça... c'est pas si fluide que ça. Et cette semaine-là, j'ai trois demandes euh, de constellation, de projets auprès de collectifs, où c'est pas EPAO euh, qui, est, qui est sollicité, ce n'est pas le collectif que j'ai co-créé, c'est moi toute seule. Et au départ, je le vis comme un problème de loyauté. Euh, oh là là, c'est comme si je piquais des clients au collectif que j'ai moi-même co-créé. Et puis, bah, le collectif, en fait, ils ont réagi en disant « Mais vas-y, go quoi, »« Vas-y !» C'est ça qu'on attend, nous. C'est que ce collectif, il soit euh, en vie pendant une journée. Et puis, nous, on est disponible qu'à un cinquième. Le reste du temps, vas-y et donc voilà, tout s'est clarifié ok, en fait euh, moi j'accompagne les collectifs euh, de manière euh, énergétique ou avec les constellations de projets et euh, je peux le faire seul et le collectif bah, c'est une autre manière et c'est là que j'ai commencé à connecter et à voir que tout était lié à la même source quand j'accompagne avec le collectif et pas où, que je le fais avec plusieurs collègues moi ma force c'est de mettre de l'invisible dans nos accompagnements et je suis aussi personne source de ce collectif et ça vient du même endroit que quand j'accompagne individuellement moi toute seule des collectifs pour booster leur raison d'être c'est en fait c'est la même source elle a juste plusieurs branches. Et puis, euh, on arrive en... Là, je, je fais un saut. On arrive en, en juillet 2021. Euh, je, je participe à un cercle des passeurs euh, en Drôme. Euh, et là, euh, je rencontre Nico qui me dit euh, « Mais comment tu étais formée au conseil à son projet ?» Et je dis « Bah, je... je C'est moi-même. Je me suis formée en constellation familiale et puis euh, j'utilise cet outil-là euh, au service des collectifs. Mais c'est moi qui... voilà, Je sais qu'il y a des constellations, des, des, des formations en constellation des organisations, mais ce n'est pas, pas ma méthode. Moi, c'est vraiment... Euh, moi, c'est vraiment euh, les, euh, me mettre au service d'une raison d'être, me mettre au service d'un espace plus grand que, que, que les équipes. Et ça, ça vient vraiment de moi, c'est mon moteur. Et il me demande, tiens, est-ce que ça ne te dirait pas de former des gens en conservation de projet Et je dis, bah, attends deux secondes que, que je m'exerce me, un peu plus, c'est encore fort, fort nouveau. Et euh, il me dit, bah, tu as, as accompagné combien de collectifs À l'époque, j'avais accompagné une dizaine de collectifs. Et combien de projets individuels J'avais accompagné une centaine de projets individuels. Il me dit, bah, c'est bon, tu peux transmettre. Et là, en deux heures de temps, j'ai co co construit. Je dis j'ai co-construit parce que j'ai constellé, et puis j'ai imaginé. Et puis euh, tout ça, en deux heures, j'avais tout le squelette de, de ma formation. Euh, je faisais une vidéo qui racontait euh, cette formation. Cette vidéo, elle commence par « Français, française ». Et c'était, voilà, c'est comme ça qu'est née euh, la, la formation en à de projet que je fais à Nantes. Maintenant, j'en ai relancé une deuxième sur Nantes, et puis aussi une première à Bruxelles. Et, euh, ben voilà, en tant que formatrice en conservation de projet, ben ça vient aussi alimenter la même source. L'idée, c'est de de diffuser cette méthode, que des facilitateurs, facilitatrices l'approprient, euh, la mettent en place sur le terrain, et ça aussi, ça contribue à accompagner les initiatives qui habitent cette planète autrement, en mettant de l'énergétique. De nouveau, c'est la même source. Et puis, euh, j'ai lancé cette formation en, en décembre 2021 et puis là, on est en 2022 et, et euh, 2022, ça a été vraiment le moment d'intégrer cette source à l'intérieur de moi, de vraiment la voir comme, euh, que je puisse la nommer, que je puisse la sentir. Que je puisse euh, euh, m'y ressourcer et du coup je fais de temps en temps pas très fréquemment mais quand même un peu des ce que j'appelle des source potes donc des papotes avec ma source donc là je mets au, au niveau du cœur au niveau zéro qui juge pas je me mets devant mon ordinateur et et là je papote avec cette source c'est à dire que je je laisse venir à moi, donc je ne suis pas encore au point où je pose des questions et où j'ai des réponses claires, c'est juste, euh, j'accueille euh, le message. Et parfois c'est très court, parfois c'est très concret, parfois c'est plus métaphorique, parfois c'est change de chaise, ça ne te va pas du tout cette chaise-là. Euh, parfois c'est euh, écrit toutes les idées que tu as euh, sur... Euh... Donc là par exemple, une... j'avais quelques idées... Euh, pour une, un, une formation de quatre jours sur euh, comment se connecter à sa source. J'avais comme ça quelques idées et, et, et après ma source POT, euh, ben la source POT n'a dit qu'un truc, c'était euh, maintenant tu écris toutes tes idées, tu les mets dans un document. Et je m'attendais à ce que ce soit un programme, euh, que ce soit jour 1, on fait ceci, jour 2, on fait cela. Et en fait, ce n'est pas du tout ça qui est venu, c'est un, un document de promo euh, avec les intentions, avec euh, à qui je m'adressais, avec le prix, enfin tout est, tout est sorti d'un coup. Euh, donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, euh, je n'ai pas encore de date, euh, je... je cherche d'abord des gens qui auraient envie de... Mais je ne pas... <rire> l'ai pas vraiment, Aïe. Je pas vraiment euh, communiqué encore, mais... Euh... Voilà, si vous entendez ce, ce message et que ça vous parle, je, je suis prête à, à faire 3-4 jours autour de se connecter à sa source et sa mission de vie professionnelle. Euh, et donc 2022, ça a été ça, ça a été vraiment pleinement intégré en moi euh, euh, cette source d'accompagnement euh, avec l'énergétique au service des raisons d'être que ce soit du coup pour des collectifs et aussi pour des personnes individuelles, que ce soit pour des entrepreneuses, euh, des entrepreneurs qui, qui ont envie de sortir du salariat ou bien qui sont déjà sortis du salariat et de vraiment jouer sa note à soi unique, prendre pleinement sa propre place, parce que quand on la prend dans sa brillance, dans sa puissance, dans sa lumière, et ben on prend celle de personne d'autre et si tout le monde chaque personne pouvait jouer cette propre note je pars du, de cette croyance boostante qu'on on habite notre planète autrement on est, on est pleinement dans, dans dans quelque chose qui est écologique euh, parce que ça ne demande pas beaucoup d'efforts dans quelque chose qui est créatif et qui est à l'écoute du vivant hmm. voilà où j'en suis euh, donc là on est en euh, dans l'été 2022 et et je récolte et je vois le chemin parcouru et puis je laisse ce, ce long témoignage euh, sur, euh, sur se connecter à sa source intérieure et arrêter de chercher euh, auprès de, de thérapeutes, de, de formations. C'est vraiment prendre du temps seul, euh, aller goûter ce qui, ce qui pulse, intégrer son enfant intérieur et, et oser jouer ce qui, ce qui semble être le plus proche de ce qui fait du bien et d'être au plus proche d'un trio gagnant qui est travail joie abondance financière contribution et sens. Hmm. C'est tout le bien que je vous souhaite. A bientôt.